Jeudi, 19h30. Destin animé. Vous êtes paré pour votre cure annuelle d'insouciance, ou presque. Vous avez même cédé votre accoudoir sans altercation. Vous savez que vous appartenez à un public d'élite. Cette séance d'accueil rassemble des spécialités typiques en version animée. Les premiers picotements vous gagnent, et ça fait du bien.